Zombies, Salut tout le monde, c'est Shirel, on se retrouve donc juste sur une très courte vidéo pour vous annoncer un event au niveau du jeu médiéval dynastique. Et oui, hier euh, 28 octobre 2021, il y a eu une petite mage euh, qui a été faite quand on lançait notre jeu médiéval dynastie, tout simplement parce que les développeurs ont décidé de mettre un event pour Halloween au niveau de médiéval dynastie. Donc tout simplement, si vous n'avez pas lancé votre jeu, assurez-vous que la mise à jour se fasse. Si vous ne l'avez pas mis en automatique sur Steam, pour que la match se fasse automatiquement, n'oubliez pas de faire votre mise à jour, sinon l'event n'apparaîtra pas. Alors, on va voir tout de suite en image, ce qu'il va falloir trouver et ce que vous allez trouver pour Halloween. Voilà, alors tout simplement, ce sont des épouvantails euh, qu'ils ont mis en place au niveau de tous les villages. Alors voilà ce qu'ils nous disent. Très cher chef de village, quelque chose d'effrayant se passe à Gostovia. Des villages ont rapporté avoir vu des épouvantails dispersés tout autour du pays. Certaines personnes déclarent avoir reçu de nombreuses richesse, richesses pardon, de leur part. Tandis que d'autres ont trop peur de s'en approcher. Les gens vous regardent, vous, chef de village, qu'allez-vous faire Allez-vous essayer d'aller voir par vous-même et être courageux Ou allez-vous avoir trop peur d'essayer de les approcher Les légendes disent que les épouvantails ne seront là que jusqu'au 3 novembre 2021. Donc, vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous décider. Les épouvantails seront à divers endroits sur la carte, alors gardez les yeux grands tout ouverts. Voilà enfin voilà ce qu'ils nous disent donc les épouvantails que vous voyez à l'écran vont être tout simplement dans tous les villages ou aux alentours des villages vous savez comme quand ils mettent leurs champ à l'extérieur des villages il peut y en avoir plusieurs par village comme il, y en, il peut y en avoir dans le village aussi mais euh, vous pouvez en avoir un selon la grandeur du village comme trois comme quatre et dans chaque épouvantail quand vous allez vous approcher de l'épouvantail, vous allez avoir euh, bah, la touche E pour, euh, selon comment vous avez paramétré votre jeu. Pour looter, comme quand vous ouvrez un coffre en fait. Donc vous allez pouvoir cliquer et vous allez pouvoir looter des choses dans tous ces épouvantails. Il y a énormément de choses à looter. Il y a des armes, il y a des tenues, euh, il y a des graines, il y a des, euh, des fruits aussi. Il y a de la nourriture, il y a des outils, euh, il y a des armes. enfin Il y a énormément de choses en fait, tous les items qu'on peut retrouver dans le jeu. Vous pouvez les looter. Donc, il va falloir vraiment être attentif. Alors, il faut vraiment que vous fassiez le tour de tous les villages qui existent sur la map. Mais je ne pense pas, puisque euh, comme ils l'ont précisé, ils sont au niveau des villages. Donc, je ne pense pas qu'il y en ait en dehors. Mais quand vous allez chasser ou autre chose, jetez quand même un oeil. Mais ils sont vraiment, pour moi, ce que j'ai vu en live hier, ils sont vraiment à l'intérieur du village ou au niveau des champs. Ils ont euh, à l'extérieur du village ils peuvent aussi être apparus dans votre village voilà donc faites attention à ça baladez vous euh, ça ne dure que jusqu'au 3 novembre donc euh, si vous êtes en pleine construction de votre village etc va falloir que vous preniez un petit peu de temps pour aller faire le tour jusqu'au 3 novembre perdre un petit peu de votre gameplay je dirais ou de l'avancée de votre village pour pouvoir aller looter euh, parce que vraiment, c'est vraiment intéressant ce que ces épouvantails euh, ont à nous donner. Euh, moi, je peux vous dire que dans ma partie, j'ai eu des arbalètes, j'ai eu des vêtements et pas des moindres. J'ai eu énormément de graines euh, et ça sert énormément. Il peut y avoir de tout, de tout, de tout. Donc, n'hésitez pas à faire le tour, prendre le temps. Des fois, ils sont cachés. Ils peuvent être cachés dans le village, dans le, derrière un bâtiment, etc. Donc, faites le tour de tous les villages. Moi, en live hier, j'ai fait Gostovia, j'ai fait euh, Branica, Baranica euh, et j'ai fait Titki. Maintenant, je me, je me rendrai euh, au niveau des autres villes qui sont plus, euh, plus vers le bas puisque tout ce qui est en haut de la map, je l'ai fait, j'ai jeté un œil à la grotte, je n'en ai pas vu à ce niveau-là, la grotte qui est derrière Baranica et Branica. donc j'y referai peut-être un tour, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est ben, quand vous allez faire vos, vos parties de chasse euh, ou autre, ben, vous jetez un œil quand même, mais normalement, ils sont centrés dans les villages et autour du village, mais vraiment près au niveau des champs, je vous le répète. Attention, l'event s'arrête le 3 novembre 2021, donc il va falloir pendant 2-3 bah, jours euh, bah, euh, vous bloquer un petit peu au niveau de la construction de votre village pour euh, trouver tous ces épouvantails. Alors la chose qui sera quand même à vérifier, euh, mais bon je n'aurai pas le temps de vous faire une vidéo là-dessus, ça sera trop tard, l'event sera terminé. Essayez de voir, moi je suis dans, en plein milieu, milieu de saison euh, dans ma partie. Donc est-ce qu'au changement de saison, euh, on peut à nouveau les looter ou c'est juste une seule fois qu'on peut looter tous les épouvantails Ça, à vous de voir, vous voyez. Si vous en trouvez un, que vous êtes à, à un jour euh, du changement de saison, n'hésitez pas à y retourner, voir si vous pouvez le looter une nouvelle fois au changement de saison. Mais de ce côté-là, ils n'ont pas donné d'infos pour savoir s'ils sont... Lootables, euh, à différentes saisons, puisqu'ils vont disparaître le 3, mais bon, si vous passez, je ne sais pas, 2-3 heures dans le jeu, vous savez qu'une saison passe vite, selon, selon les, le nombre de jours que vous y avez mis, donc euh, bah, n'hésitez pas à me faire des retours, si vous avez mis des, des si vous êtes resté à des saisons de 3 jours, ou autre, si vous avez pu relouter une nouvelle fois au changement de saison, euh, les euh, épouvantails que vous voyez à l'écran, c'est exactement une photo euh, du jeu, ça vient de, du site officiel de Medieval, euh, sachant qu'ils ont annoncé ça sur Twitter. Euh, donc il euh, y a juste une petite annonce sur, euh, sur Steam, donc je, je me devais, je pense, de vous en faire part. Et écoutez J'attends vos retours, j'espère que vous allez euh, trouver de bons loot. Euh, et puis, euh, n'ayez pas trop peur des épouvantails, ils ne vont pas vous manger. Euh, vous n'allez pas non plus vous faire attaquer par les épouvantails. Il euh, n'y a pas de problème de ce côté-là, faites quand même attention aux bandits, parce qu'il y en a qui sont placés pas très loin des bandits. Donc, euh, faites attention à tout ça. En tout cas, bon Halloween à vous, je vous fais de gros bisous et j'attends vos retours. Bye bye